C'est un clap. Bonjour, cher curieux qui a cliqué sur cette vidéo parce que tu t'es demandé ce que c'était une box mystère. Tu dois sûrement connaître la Woodbox ou la E-Tech Box avec des boîtes et des objets un peu mystérieux, mais en rapport avec l'univers geek que tu peux trouver un peu partout sur le net. Et bien là, c'est la même chose, mais dans l'univers de Yu-Gi-Oh Et oui, donc, euh, si t'es sur ma chaîne et que tu regardes cette vidéo, je pense que c'est parce que tu as Yu-Gi-Oh Tu, tu l'as vu dans le titre. Et quoi de mieux pour ceci que de te présenter la chaîne Box et donc la chaîne box, qu'est-ce que c'est Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une box mystère avec des produits Yu-Gi-Oh à l'intérieur au nombre de 5. 5 produits Yu-Gi-Oh qui viennent à la fois de l'import, c'est-à-dire ça va être des produits japonais qu'on ne peut pas trouver forcément en France, mais aussi des boosters et des créations d'artistes à la fois français et belges, donc des artistes francophones. Et donc, en prenant l'abonnement de cette chaîne box, vous avez non seulement tous les mois un produit thématique en fonction de, de, des fêtes de l'année, des saisons, voilà, de, de, de, de, de, de, en rapport avec le guillot. Oh. C'est donc un produit chaque mois thématique que tu peux commander sans engagement. À Tout le monde, tu peux arrêter de payer et, et, et, voilà, sans engagement, quoi. tu t'engages pas. Tu... Bonjour, je voudrais arrêter. C'est bien, vous avez arrêté. Voilà, il n'y a, a pas plus. Simple. Après, c'est sûr, c'est triste d'arrêter. Des produits aussi fabuleux qui se trouvent dans ces box. Et en plus de ça, que tu sois québécois, suisse, belge, ou que tu sois au Sri Lanka dans une petite, sur une petite île seulement livrée par des mouettes, c'est possible puisque c'est livré à l'international, donc. Euh, donc voilà, t'as pas d'excuse pour ne pas la prendre. Et il y a un truc qui est très important quand même, parce qu'il faut, faut le savoir, sinon. Euh... Enfin, c'est mieux pour vous, c'est... Les frais de port sont gratuits pour la chaîne Box Et ouais... La chose importante, c'est que cette Box, c'est pas moi qui l'a créée. J'en fais juste la promotion. C'est Sharon. N'hésitez pas à aller voir son compte Instagram, c'est dans la description. Et comme ça, vous serez au courant un petit peu des produits, des petits teasers pour ceux qui sont intéressés. Parce que oui, non seulement elle a créé la chaîne Box, mais elle a aussi son site qui va bientôt ouvrir, sa boutique, sur laquelle vous allez pouvoir commander. Et je vous annonce d'ores et déjà qu'il y aura des promotions pour les abonnés à ma chaîne. Ouais, merci, hein. Enfin, merci. Vous me dites merci. Donc, je me dis merci. Ça devient compliqué. Avec le code EVALS10, tu auras 10% de réduction sur la boutique à partir de septembre. Si c'est pas merveilleux, par contre, profites-en vite parce que c'est juste jusqu'à la fin septembre. Alors, profites-en parce qu'après dépasser ce délai, c'est fini. Ah, et aussi, le 10%, c'est hors chaîne box, hein, parce que... C'est voilà, on va parler un petit peu de la boutique, mais euh, la chaîne box, le prix vous le verrez euh, sur le site, mais elle n'est pas très chère, surtout pour les produits que, que vous allez avoir dedans, donc ça vaut énormément le coup. Et les 10%, vous allez pouvoir l'utiliser sur la boutique pour acheter d'autres produits, donc n'hésitez pas. Bref, on a fait le tour, du coup, quoi dire Et eh Valzis, ben, salut